Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez commencé une très belle journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite immersion magikavolamir Lamir et Mamoudzou. Donc je vous souhaite bon live, immersion, à tout de suite. Allez c'est parti, ici on va commencer par les hauteurs de de Lamir. Alors ici on a ces rues-là, on a quelques magasins ici. Profitez bien de l'immersion, donc ici c'est le quartier chic, euh, c'est vraiment le quartier chic qu'on va trouver à magicao Lamir. Euh, le quartier populaire, il y a des résidences, quand euh, je conjugue ces résidences euh, euh, très chic, euh, similaires à ce qu'on peut trouver à La Réunion ou euh, en France, donc euh, ayez bien l'œil aiguisé. Je vais vous montrer les quartiers, le quartier chic de Magicao Lamia. ici on va avoir cette vue d'accord on a pas mal de rues de commerce de ronds-points des zones de stockage des conteneurs Donc ici commencent les résidences et les magasins en dessous, vous voyez bien, ici on a une résidence là, on a des résidences là-bas aussi, tout ce que vous voyez c'est des résidences et les magasins idem en dessous, ici aussi c'est une résidence. On a euh, le rond-point, un petit rond-point ici. Là, on va s'enfoncer un tout petit peu dans la résidence. Ici, on a l'impression de ne pas être en France. Hein. Enfin, on a l'impression d'être dans un quartier qui est en France, plutôt, plutôt, plutôt. Tout ça, c'est des petites résidences, vous voyez ici. Il y a des résidences partout. Au plus on s'enfonce, plus on va on va rentrer dans les résidences donc ici qui dit résidence, il y a parking souterrain, etc, etc euh, voilà oui, il y a des maoré, il y a des il y a toutes sortes d'origines ici, d'accord. Alors ici aussi, euh, là-bas on a une rue, une résidence qui est là-bas aussi, un petit terrain de jeu pour les enfants. Alors celles-ci elles ne sont pas encore finies ces résidences-là que vous voyez. Elles ne sont pas encore finies celles-là là. Ici aussi c'est pas encore fini. C'est toujours en travaux. Hein. Depuis janvier, c'est toujours en travaux, c'est pas fini. Donc celles-ci, elles sont finies. Elles sont un petit peu particulières au niveau du design très particulier au niveau du design Aussi, aussi la résidence que vous voyez. Donc c'est encore en travaux, c'est pas encore fini. Hein. Donc euh, tous ces bâtiments, euh, certaines ne sont pas habitées comme celle-ci là peut-être des bureaux en dessous, il y a des bureaux en dessous, et puis euh, le tube euh, des habitations. Voilà le quartier résidentiel euh, de Magicavo Lamir. Donc on va redescendre. Ah, c'est dessus -ce Ah, au <rire> Alors, bon, on a des très beaux résidences, mais là, le niveau, au niveau de la route, c'est pas trop ça. Vous voyez, toujours ces fameux trous qu'on trouve. Bon, c'est pas encore fini les travaux, mais puisque c'est des nouveaux bâtiments, on doit avoir une route qui est équivalente aux travaux qui sont réalisés ici, hein, parce que c'est tout neuf, tout frais. Hein. Donc, euh, je pense qu'ils vont refaire la route, ou peut-être pas, hein, je sais pas. Question à suivre. Allez, let's go Salut les amis, salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien à la maison. Ceux qui sont au boulot, j'espère que ça se passe bien. Inch'Allah. Ah, ceux qui ont le privilège d'habiter ici, ils sont bien. Donc tous les gens qui sont ici, c'est des gens qui, qui n'ont pas de terrain à Mayotte, des gens, euh, les gens qui ont acheté aussi, hein, des gens qui ont acheté dans les résidences, il y en a qui achètent. Donc là on revient sur nos pas, on va arriver sur le rond-point, euh, le rond-point qui est juste en bas, à côté de la résidence. Donc ce rond-point, euh, il y a cette voie qui est en face de moi là, il y a une voie qui est en face de moi, le côté opposé, euh, celle qui va rejoindre la route principale et puis celle-ci, qui va passer vers Mayotte première, celle, celle qui est à ma droite, ici, là, qui va vers Mayotte première, Mayotte la première. Donc, ici, on va prendre ici, donc, euh, tout en sachant que la résidence, elle continue là, il y en a là, Oh he's Salut les amis, j'espère que vous allez bien N'oubliez pas la chaîne YouTube que j'ai épinglé là Il y aura des lives très prochainement Ici ou peut-être ailleurs aussi, c'est Les mêmes lives qu'on a Sur Facebook, les mêmes types de lives Qu'on peut trouver aussi Sur YouTube Là ici On est à côté siège à Mayotte la première ici qui est en face de moi là le bâtiment que vous voyez au bout à droite donc c'est ici voilà oh, la plupart d'entre vous vous connaissez déjà je n'ai pas besoin de vous faire un topo Donc je vous montre euh, les stations, la station de lavage, euh, la station de lavage ici à Mayotte, d'accord. Ça c'est la, la station de lavage. Euh, euh, bon, c'est un éléphant, mais je sais pas quel type d'éléphant. Si c'est le bleu, bon, on regarde l'état. Au sol, vous voyez, ça c'est la station de lavage qui a ici. Bon, toujours des trous, hein. Alors, regardons l'état de la station. Ça, c'est une station de lavage. Bon lavage, ouais, un très bon lavage. Alors, faisons le faisons le tout. Mais le propriétaire, il ne peut pas faire un effort pour... pour réparer, franchement, pour... pour faire quelque chose de propre, là. Parce que là, franchement, j'ai l'impression vaut mieux aller euh, laver à euh, la rivière hein. putain eh ben dis donc, dis donc eh ben dis donc quel effort quel effort mesdames et messieurs quel trou waouh wow. Un lavage. tu dégueulasses la voiture avant d'aller euh, avant d'aller nettoyer ouais, ben, bon courage hein Bon courage. On est bien dans la merde jusqu'au cou. Allez salam wa rahmatullahi wa J'espère que vous allez bien, chers amis, chers frères et sœurs. Alors ici, on va, on va joindre l'intersection qui est ici pour aller à Mamoudzou. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, De la station lavage Qu'on vient de voir les amis Je ne sais pas si vous avez Une idée particulière N'hésitez pas à mettre des commentaires hein, Sur ce que vous voyez N'hésitez surtout pas Ça peut entamer des petites discussions Aussi euh, très intéressantes Voilà Le croisement On essaye de passer... Donc ici toujours les bouchons Ça, On ne change pas l'équipe qui gagne On change surtout pas l'équipe qui gagne bouchon bouchon bouchon bouchon il est 10h54 bon c'est pas fluide c'est bouchon hein Il j'essaye de traverser Saïd ben mon objectif euh, moi moi j'ai mon objectif c'est de vous montrer hein, c'est j'ai pas d'objectif de... pour moi pour... Euh, parce que je suis pas euh, député, je suis pas maire, je suis rien du tout. Donc mon objectif c'est de vous montrer le développement, ce qui, se... ce qui se passe pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont loin, dans l'Hexagone. Euh, c'est intéressant que vous voyez toutes ces images, non Alors Anne Saïd alors du coup ça ne te fait pas plaisir de voir comment Mayotte avance comment Mayotte est développée les difficultés, ce qui ne va pas je pense que ça te fait plaisir d'être plongé dans la réalité parce que là ici on est dans une réalité virtuelle d'accord, c'est virtuel mais c'est réel tout simplement. Du coup. du coup, il est où le propriétaire ici? Moi, je ne pas si je le vois pas. Donc voilà euh, la réponse, Anne Saïd, je pense que toi qui es en France, qui vois le live, tu es heureux de voir Mayotte en grand format, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner euh, sur la page, sur Youtube aussi, ceux qui ne sont pas abonnés. Pour l'instant, il faut que je trouve un couloir pour aller filmer euh, un autre village dans le sud. Mais ça va venir très très, très vite. Donc ici, entrée de Kaweni, on va. On va rentrer à Caoini. On a le mot, on va monter là. Je viens de prendre là. des belles voitures hein. mais les rues euh, le développement il euh, ben, ya on voit pas trop hein. même ici qui doit avoir quelque chose de propre regardez là c'est un trottoir hein. c'est un trottoir hein. regardez c'est de la terre la vue d'ici c'est magnifique d'accord si vous êtes plongé là-dedans, là, là c'est magnifique à voir, c'est très beau. Moi, bien sûr, c'est le contraire. Hein. C'est le contraire de ce que je dis. Désolé de vous faire espérer. Ah. Donc, on cache la merde là où il faut, d'accord, on cache la merde là où il faut.